J'espère que vous allez tous magnifiquement bien sûr aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction, le meilleur savoir PvP faction du moment les amis et on est vendredi, enfin le week-end les amis, enfin le temps de jouer à k -Faction. Et pour cela nous allons vous préparer une bonne mise à jour ce week-end. Je voulais aujourd'hui vous parler un peu du futur de k nos plans, nos idées, etc. Et euh... Et puis aussi, juste avant qu'on commence la vidéo, je voulais vous dire qu'on recrute des, des helpers. Donc si vous avez envie de devenir helper sur le serveur, et peut-être passer ensuite dans quelques semaines euh, modérateur joueur, euh, vous pouvez faire ça dès maintenant, il y a un lien du forum euh, dans la description ou le commentaire est perlé, ainsi qu'un concours pour gagner 800 clés Lucky Box. Donc il y aura 8 gagnants de 100 clés Lucky Box. donc c'est vraiment OP. Et ainsi que 8 grands élites, parce que vu qu'on a passé la barre des 800 coups le week-end dernier, le concours va jusqu'au 25 mars, donc pour ceci, vous allez juste sur le lien aussi dans la description ou dans le tweet épinglé, c'est sur Twitter, le Twitter du serveur. D'ailleurs, euh, parlant déconnecté, on va commencer par ça. Euh, comme vous avez pu remarquer dernièrement, on atteint euh, pas mal tous les week-ends la barre de 800, 840, etc. Et nous avons un problème, en fait, c'est qu'il y a 400 personnes et, ou 300 qui sont dans une file d'attente et qui n'ont rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on a créé ou qu'on est en train de créer, du moins, c'est ce que je, je suis sur le serveur, justement, euh, je vais vous montrer. Euh, on a créé un serveur minage. Mais le serveur minage, il est un peu spécial parce que euh, bon, il n'y a pas encore de spawn déjà. Le spawn est en train de se faire Build. On est un je suis un peu en retard sur le parce que moi j'étais pas là hier et puis Mosca il a euh, commencé à travailler là-dessus, il m'a présenté ça. Donc euh, pour l'instant je vais vous montrer un peu le serveur minage, qu'est-ce qu'il qu qu y aura dans le serveur minage. Donc déjà on va prendre, euh, on va faire un genre comme ça on miné, ok. Quand vous allez miner sur le serveur, vous allez, euh, vous allez pas avoir de As-2 ou ce genre de truc, hein? vous allez avoir euh, juste un truc normal. Vous allez pouvoir avoir vos pioches par exemple, vous allez pouvoir avoir vos pioches parce que en fait... Euh, vous allez avoir vos pioches, vous allez juste pas avoir vos, euh, comment on appelle ça, vos under chests et ce genre de trucs, tu sais, vous allez juste avoir vos, euh, oh là là, comment je m'explique, vous allez avoir vos grades, vous allez tout avoir, sauf que vous allez avoir, euh, comment expliquer ça, tabarnouche, euh, c'est un peu compliqué à expliquer, là, mais attendez, je vais juste pas faire de bêtises, on va se mettre genre ici, comme ça on est sûr qu'il y aura pas de bêtises, boum boum boum, et on fait, euh, tac, euh, replace stone air, voilà. Euh, replace euh, Grass Air oh. Ok, <rire> j'ai un peu foiré le truc les amis, mais c'est pas grave, regardez, bon, ok Par exemple, dans le monde minage, vous allez pouvoir trouver du néphiline des buissons d'XP, vous allez pouvoir trouver euh, des buissons d'épidote euh, Je sais pas si on a du Volca ici, j'espère qu'il y en a au moins un euh, non, il y en a pas. C'est un peu rare le Volca quand même. Et normalement, il y a du Volca. Non, je vois pas de Volca, malheureusement. Normalement, il y a du Volca. Il y a d'autres trucs aussi, comme vous voyez, d'autres buissons épidotes ici, d'autres là. Enfin, il y a plein de trucs que vous allez pouvoir trouver intéressants que vous pouvez pas trouver dans le serveur minage, euh, dans le serveur faction. Donc, comment vous allez faire pour rejoindre ces serveurs-là Donc, déjà, je vais juste aller retourner en haut vu que j'ai fait de la merde. Je vais faire slash slash undo, euh, slash slash undo. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Euh, ouais, tout est bon. Donc, euh, comment vous allez faire pour rejoindre le serveur, faction, euh, le serveur minage Là, pour l'instant, je vais quitter le serveur minage, mais je ne pourrais pas revenir. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de façon de venir. C'était juste euh, Mosca qui me téléportait dedans. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Ça va être pour la V2.5, en fait. Vous allez cliquer sur « Rejoindre qu'il faction ». Et à la place que un, ce menu ici il y aura deux trucs. Il y aura soit le serveur minage ou soit euh, le serveur faction qui va vous amener sur le lobby, dans le fond. Et là, ensuite, vous allez faire votre... Euh, votre truc. Comme vous voyez, la synchronisation des inventaires a été faite qu'en faction, donc ça veut dire que tout ce que j'avais dans l'autre serveur, j'aurais pu l'avoir ici, ou ainsi de suite. Donc par exemple, moi je veux partir, je sais pas, je vous donne un exemple, je vais prendre mon full diamant, euh, je prends mon full diamant, je, mets bien, je vais miner sur le serveur minage, ben j'aurai mon full diamant sur le serveur minage, ainsi de suite. Donc c'est plutôt intéressant, personnellement je trouve ça intéressant, après bon, peut-être que vous ne trouverez pas ça intéressant, mais c'est quelque chose d'intéressant, je trouve, parce que euh, tout ce que vous allez miner dans le serveur minage, euh, sauf la cobblestone, vu que la cobblestone, elle ne elle se, elle se pond pas là-bas. C'est pour plusieurs raisons, quoi. Mais en gros, elle ne se pas, c'est pour pas que vous ayez des inventaires full stackés. Euh, le seul truc que, qui est un peu compliqué à, à comprendre, c'est qu'en en fait, il n'aura pas de shop, pas de plugin dans le serveur minage. Donc on veut vraiment que le minage puisse tenir le plus de joueurs possible sans que ça lag. donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va introduire euh, on va introduire des, des petites des petits trucs des petits événements des petits trucs dessus le minage pour les joueurs qui veulent juste vraiment miner et farmer. mais il y aura aussi serveur faction pour ceux qui veulent PvP farmer dans les grosses fermes etc. dans le minage, il n'y aura pas de base il y aura pas de PvP il y aura pas de vous allez pas pouvoir mourir quoi donc c'est un peu nul mais euh, vous allez pouvoir venir ensuite sur le faction, vendre tous vos minerais et vous faire plein d'argent. Dépendamment de ce que vous trouvez dans le, monde, euh, dans le monde minage. Parce que dans le monde minage, il y aura aussi des coffres cachés. Il y aura plein de d'événements qu'on va développer. et faire vraiment un certain minage complet. Pour l'instant, on est juste en mode bêta. Donc ça, c'est une des nouveautés pour ce week-end. Ensuite, on a une nouvelle armure en... Euh, je sais pas s'il si l'a mis dans le launcher. Attendez un instant. Euh, non, elle n'est pas mise. Mais il y a une nouvelle armure qui a été euh, faite. Donc c'est l'armure en volcanite renforcée. Euh, cette volcanite là euh, elle va être euh, elle va être obtenable vraiment difficilement donc ça va être une armure qui va juste vous donner plus de euh, de résistance, plus de euh, de durabilité et elle aura peut-être d'autres effets dans le futur mais pour l'instant on n'a pas d'idée donc si vous avez des idées à lui rajouter genre comme des effets ou des trucs comme ça bien sûr elle va donner les mêmes effets que l'armure en volcanite temporairement mais qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter à cette armure là, est-ce qu'elle donnerait peut-être directement deux coeurs en plus euh, sans que vous ayez à mettre il dessus est-ce que c'est une armure qui interdirait les gemmes Est-ce que c'est une armure qui prendrait que des gemmes spéciales tier 4 Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Il faudrait peut-être faire quelque chose de spécial. Si vous avez des idées avec ça, dites-le-le maintenant dans les commentaires. Et puis, et puis voilà Ensuite, il y aura aussi euh, Kick Give -up. je vais juste donner une clé oh, là tout le monde qui est sur le serveur, parce qu'il est quoi, 2h du matin <rire> chez moi, donc ça veut dire qu'il est 8h avant que les gens commencent l'école. Um, donc, un truc aussi qui est intéressant qu'on est en train de préparer, c'est les cases des Youtubers. Donc, qu'est-ce que c'est les cases des Youtubers J'en ai peut-être déjà parlé, mais chacun des Youtubers, donc IceXpert QCX, Keroz, on chacun fait des, euh, des caisses personnelles. Floz, j'ai pas encore eu le temps de le contacter, j'étais débordé cette semaine. Mais Floz aussi a sa caisse. Et en fait, chacun de ces Youtubers-là ont choisi des lots qu'ils ont mis dans une boîte. Et vous allez pouvoir gagner plusieurs lots. Donc, euh, comme on peut voir ici, euh, alors, je vais vous montrer Lucky Box Custom euh, K-Rose. Euh, oh, pareil. Item. Euh, non, c'est item comme ça. Oh, oh, oh, oh okay. ah, C'est pas oh. rose Ok, voilà. Euh, donc, Keroz lui a choisi plusieurs items intéressants. Donc, Keroz a choisi d'avoir un dédicace et en gros, une surprise. Bon, la surprise, c'est un, gra un grade suprême ou 950 points boutique sur le site. Donc, c'est le prix d'un grade suprême. Quand vous avez le bol, vous contactez, vous contactez Keros ou moi en jeu. Et puis, on va, vous, euh, on va vous donner votre prix. Trois clés pigeons, 32 buissons, euh, des pièces de PB des armures P4. Quand on voit le canette, euh, bon, on voit un peu tout ça ici, là, les armures, les trucs comme ça, ça c'est ce que Keros a choisi. Ensuite, on a ici ce que Kyrillox a choisi. Donc, euh, j'ai pas fait celle de Ice Expert, je crois encore. Donc, qui euh, est un peu moins cheap parce que lui, c'est euh, est un peu plus cheap vu que lui, c'est un, euh, un grand élite. Donc lui c'est un grand élite, il a mis beaucoup de buissons lui, je sais pas, je crois qu'il aime beaucoup les buissons. Il a mis énormément, donc 3, 5, 8, 16, 32, 1 bloc des volcaniques, trois blocs, trois clés pigeons, trois blocs des des clés, euh, des pioches cheatées... Ah, euh, oh, et longue cheatée, 5 Harvester. Enfin, vous voyez, il a mis des trucs quand même assez cheatés. Euh, donc, ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, personnellement. Et celle de Ice Expert, bon, temporairement, j'ai mis que ça. J'ai mis que du béton, mais je vais la faire dès maintenant. Donc, ça, c'est nos projets. On veut sortir des clés pour chacun des YouTubers. Chacun des YouTubers va pouvoir euh, avoir des clés. Donc, chacun d'eux va avoir peut-être genre un stack, deux stacks de clés qui vont pouvoir vous distribuer durant leur live, leur vidéo, etc. Et sinon, vous allez pouvoir les acheter sur la boutique au prix de 200 points boutique. Qu'est-ce que ça va faire avec ces points boutiques-là Ben, c'est juste que vous allez pouvoir supporter votre youtubeur que vous préférez le plus. Peut-être que dans le futur, il y aura un système de rémunération ou un truc comme ça. Enfin, ça dépend comment on veut fonctionner. Mais si ça fonctionne bien avec les caisses, je vous donne par exemple, dans la première semaine, on voit que les YouTubers euh, ils vendent beaucoup de leurs caisses. Ben, qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est qu'on pourra peut-être leur donner une petite rémunération, etc. Vu que le serveur produit quand même euh, quelques dollars en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Euh, je suis très honnête avec vous. Je vous dis tout ce, qu ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Donc, euh, on a aussi une énorme mise à jour sur le farming qui serait vraiment intéressant bientôt. Donc, comme vous savez, on a la Harvester, etc. On a plein de trucs intéressants, inédits qu'on a fait sur le serveur. Et je pensais faire un nouveau truc, donc ce serait un pouce d'arbre, donc une pouce d'arbre comme dans Minecraft. Je sais, c'est vraiment une idée, hein. c'est pas encore développé, je veux juste savoir votre avis, est-ce que ça, vous trouvez ça intéressant ou pas. Donc on aurait un pouce d'arbre, c'est où les pouces d'arbre calis ah, les pousses d'arbre comme ça, mais ce serait des pousses d'arbres genre épidote, et et etc. Et quand vous les plantez, vous devriez avoir vous allez avoir un, bord, un bloc central euh, sur le truc. Donc, un bloc central, par exemple, je sais pas moi, le tronc d'arbre par exemple. Dans le tronc d'arbre, vous allez pouvoir cliquer droit euh, sur le tronc d'arbre et euh, vous allez devoir lui mettre de l'eau, lui mettre des graines, lui mettre de, de exemple de. Je sais pas qu'est-ce qu'on met dans les arbres, mais tu sais, on met des gens du truc bizarre là, tu sais, pour qu'il pousse plus rapidement et comme ça. Enfin, peut-être plein de trucs comme ça. Et puis au, foot, au bout d'un moment, dans les, dans les buissons comme ça, tu vois, dans, mettons, il y a des buissons comme ça qui spawn, et ben, une fois temps en as il peut avoir un en épidote qui sais des trucs comme ça genre un peu comme la rareté des minerais dans les, dans les buissons, par exemple si vous avez un arbre en épidote, vous avez par exemple une chance sur 10 qu'un truc spawn, spawn à, la, à, à tous les genres une heure, un truc comme ça, c'est un truc vraiment intéressant je trouve qu'on pourrait faire sur les trucs, les arbres en énergie, en volcanique et tout ça pourrait faire des trucs stylés parce qu'on pourrait faire un design stylé pour les arbres, par exemple l'arbre il pourrait être créé en, en minerais d'épidote peut-être, un truc comme ça, ça pourrait vraiment être stylé et faire quelque chose d'intéressant au euh, niveau euh, des arbres et puis que, bon. On va dire franchement personne mine vraiment les arbres dans Minecraft, personne s'occupe des arbres donc ça peut être une bonne idée, mais euh, après il faudra voir. Aussi on veut rajouter des nouvelles des donc euh, une fournaise qui vous donne euh, plus rapidement vos minerais donc par exemple une fournaise en énergite, en éphéline, des choses comme ça vous voyez. Je sais pas quel minerais qu'on va choisir mais un nouveau four je pense que beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé. Mais bon on a quand même les slash fourneaux parce ce que vous pouvez faire cuire vos trucs mais vous pouvez pas tout faire cuire dans les slash fourneaux donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a essayé de corriger le bug avec les gemmes. Donc, les gemmes, quand vous mettez des gemmes dans votre 4 sont ils sont reset à zéro. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que vous ayez un truc assez spécial, c'est qu'on va faire un recycleur à gemmes. Donc, vous allez mettre vos gemmes dans le recycleur, vous allez payer, par exemple, du volcanite ou quelque chose, et vos gemmes vont se recycler, vous devez venir les rechercher, genre, une heure après, ou quelque chose, tu sais, y ont un cooldown, quoi. Et ça pourrait être vraiment intéressant, ce système-là, parce que vous allez pouvoir avoir des gemmes toutes neufs à la place, de faire un bug qui est d'utiliser le catch Bon, pour l'instant, vous pouvez utiliser le catch vu que on n'est pas capable de fixer le bug, mais dès que le bug doit être fixe, euh, si vous avez des items dans votre catch ils vont rester ainsi. Donc, faites attention quand même. Si jamais vous avez des gemmes de merde, vous allez devoir les mettre dans le recycler plus tard. Donc, qu'est-ce que je vous ai parlé aujourd'hui C'est vraiment que certaines de mes idées. On a vraiment d'autres plein, plein d'autres idées. On a aussi le IPVP qu'on traîne un peu parce que, bon, on, on essaie de vous proposer quelque chose de, pour qui peut vous aider sur le serveur faction. Donc, le IPVP vous aidait pas vraiment sur le faction. C'était juste un serveur PVP pour s'amuser, mais on veut vraiment travailler sur le monde minage. Donc, on a peu le IPP de côté, mais inquiétez-vous pas, c'est quand même dans nos plans, et aussi plein d'autres trucs dans nos plans que je dois pas vous dévoiler, parce que sinon, je vais me faire engueuler par Mosca, vu que c'est lui qui les développe, etc. Même, je pense, avec tout ce que je vous ai dit, je vais me faire bien enculer Mais bon, c'est pas grave, les amis, c'est juste un peu, euh, qu'est-ce qui va se passer sur euh, sur Co faction euh, je dirais pas que... Je dirais pas, genre, euh c'est exceptionnel, mais c'est des petites idées qu'on a et puis qu'on continue à update chaque semaine. Donc pour nous, c'est très important de proposer un gameplay rafraîchissant chaque semaine, autant pour aider les nouveaux que les anciens qui sont là, qui sont déjà riches, mais aussi d'aider les nouveaux. Donc voilà. J'espère que vous allez pouvoir euh, me dire ce que vous en pensez de ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Et puis dites-moi aussi dans la les, dans les description ou les commentaires si vous avez des idées. Euh, c'est le moment de me les faire partager. Je vous aime. Merci encore d'être nombreux sur Kavaxon. C'était Iconz et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!